à toutes bienvenue dans une vidéo qui sera euh, sur la sur un album que j'ai fait d'après un tuto de Karine Cazenave. Euh, c'est un tuto euh, qu'elle vendait à euh, moins 50% si je dis pas de bêtises à euh, une époque en fait mais c'est un tuto enfin c'est que le tuto il n'y avait pas le, le papier euh, rien du tout avec donc voilà on va commencer alors je vais vous montrer déjà la couverture la couverture elle a été faite avec de la toile en fait j'ai acheté euh, de la toile chez Action euh, j'ai découpé euh, le tour en fait de la toile et puis euh, bah, j'ai gardé que la toile, <rire> le bâti, on, je l'ai jeté et puis euh, et je m'en suis servi, donc il me reste encore un bout, je l'ai partagé avec une copine, l'autre morceau et euh, en, en fait je m'en suis servi comme couverture pour mon album, donc comme ça j'ai pu faire de l'aquarelle dessus directement, vous voyez là en fait Hein, euh, j'ai pris euh, de l'aquarelle, j'ai des tampons, euh, des... je fais du tampon directement en fait, bon. par contre le tampon sur le, la toile c'est pas top, donc j'ai dû repasser qu'un feutre parce que ça tamponnait pas bien partout. Et puis bon après j'ai collé les tamponnages, une petite plaque euh, en fer, et puis, et puis voilà, hein, c'était parti, petit embellissement en bois de chaque ion, euh, puis des petits morceaux par-ci par-là, des petites gougouttes, hein, voilà. <rire> enfin des gougouttes des ça veut dire autre chose mais bon euh, sur la tranche en fait euh, donc voilà c'était la particularité de cet album c'était euh, en fait que euh, tout tenait en fait euh, au milieu de page. enfin je vous montrerai au niveau de quand j'ouvrirai l'album je vous montrerai mais en fait tout tient par là donc là j'ai mis un petit embellissement en forme de petit euh, petit palmier et ça c'est le derrière de euh, donc pareil de l'aquarelle et puis euh, des petits euh, du calque avec de l'embossage doré Hop, voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc j'ai pris quasiment. Bah j'ai pris le papier de la même collection il me semble. Tout partout, sauf euh, du papier où j'ai pris du papier aquarelle. Euh, comme ça j'ai pu faire euh, ce que je voulais en fait dessus. Donc ça c'est l'intérieur. Donc ça commence comme ça. Ensuite, donc en fait c'était euh, bah, trois. Je sais pas si vous voyez en fait, ça faisait trois blocs. Trois ou quatre, je sais plus. Trois, il me semble, oui. Trois blocs, en fait, de plusieurs pages. Donc, j'ai pas fait exactement comme celui de Karine Cazenave. Il euh, y a des moments où je partis un peu en vrille. Hein, donc, euh, voilà. Euh, donc, voilà. Ça commence comme ça, avec un peu... Donc, c'était lors d'un voyage en Sicile avec une copine. Euh, c'était il y a longtemps. C'était en 2011. Donc, ça commence à dater. Il était temps que je le fasse. Hein. Donc, vous voyez, en fait, il y a des petits volets comme ça, qui sont bien sympas, c'est original en fait, hein. donc ça tient par des petits euh, des trous en fait comme ça, et c'est relié avec les ficelles que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, donc voici, alors ce que j'ai fait, c'est un petit truc que j'ai trouvé, c'est de mettre du Posca blanc, euh... ouais c'est du Posca, euh, en fait autour de, en faisant un tour comme ça avec les photos, je trouve que ça allait faire sortir sans forcément devoir y mater avec un autre papier. Euh, donc voilà ensuite là donc là par contre j'ai pris du papier aquarelle et puis euh, bah, j'ai mis de l'encre du pchit je fais un peu de tout et puis j'ai utilisé des pochoirs avec de la distress donc voilà il avait pas Des pages qui collent un petit peu entre elles donc là c'est pareil donc vu que c'est le même papier donc c'est pareil c'est la la peinture de l'aquarelle de la peinture aquarelle en fait Ensuite, euh, bah là, c'est de nouveau le papier de la collection. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre le nom de la collection du papier. Je ne sais pas si ça se vend encore. Mais il est très beau, mis à part qu'il n'est pas recto verso. Donc, c'était, du coup, il a fallu coller ensemble les, les, les papiers pour avoir un recto verso dans l'album. Donc, voilà. Et là, vous allez voir, y a un petit. Ça, je ne sais plus si c'était dans le tuto ou pas de Karine Casnav. Je ne sais plus. Et euh, donc il y a un petit volet avec un petit appareil photo au tampon et j'ai mis un petit, un petit strass dessus en fait. Donc j'ai caché les têtes. Hein, parce, que, parce que voilà, il faut cacher la tête des gens. On ne sait pas s'ils veulent se retrouver sur Youtube ou quoi. Et moi j'ai caché la mienne parce que des fois ça fait peur. <rire> donc là, il n'y bon, bah, a rien de particulier, c'est des paysages. Là du coup c'est re... Euh, la page à aquarelle en fait avec une petite... Euh, petite légende là, Hop, donc là c'est pareil, toujours de la page, je sais pas, j'avais ma, ma période aquarelle en fait à ce moment là, donc euh, du coup euh, je l'ai faite euh, avec pas mal de, de, de trucs aquarelles, ça c'est les embellissements de chez Action euh, démo en fait qui se collent, qui vont très bien et qui sont par contre très gros, dans, donc dans un mini album c'est un petit peu compliqué, après j'ai piqué des petits bouts de papier par-ci par-là que j'ai retrouvé, les, des trucs de je sais plus même plus où des trucs que j'avais imprimés il y a longtemps donc là vous voyez c'est un il est plus petit que, que les autres pages donc là bon c'est des petites photos donc euh, j'ai réussi à le caser pas mal là donc c'est pa le papier que vous avez retrouvé au tout début donc des fois c'est embêtant parce qu'il fallait trouver par contre pour l'ordre des photos c'est un peu compliqué je crois que des fois j'ai dû me foirer parce qu'il y avait des trucs avant et après en fait c'est un peu un peu embêtant parce qu'il faut quelque part calculer puisque euh, ça se retrouve pas forcément au bon endroit Enfin bref c'est pas très grave hein, en même temps donc voilà ensuite ça va bah, c'est le premier là on passe au second volet là par contre je me suis un peu foirée. donc du coup euh, je ressors un petit peu euh, Vous voyez ça dépasse un petit peu bon c'est pas très très grave en soi mais euh, ça m'énerve un petit peu <rire> Donc voilà, donc ça c'est encore un autre papier de la même collection de papier. Hop, moi j'adorais, c'était celui-là en fait avec les, les appareils photos. J'aime bien, j'aime beaucoup celui-là. Hop, bon bah là j'ai caché parce que c'est que nos têtes en hein, final. Donc euh, voilà, hop, ça c'est des mots pareils récupérés. Toujours le papier, la petite légende. Euh, ça c'est même des, des petits papiers que j'ai imprimés, je crois, sur Pinterest. À l'époque ils mettaient des, des free printables. Euh, et je, je les avais pris, je les avais coupé et puis bah du coup je les ai, je les ai mises là-dedans. Ensuite là c'est pareil, ça c'est un beau papier aussi, bon on ne le voit pas parce que là les photos prennent beaucoup de place. Mais c'est un beau papier où on peut, c'est des mots en fait, donc euh, j'ai gardé je pense des chutes de papier justement pour récupérer juste les mots, pour les ajouter quelque part. Euh, là c'est encore un petit, un petit volet, moi j'aime bien ce, cet effet de petit volet, je trouve que ça, ça déstructure. enfin on dirait un album déstructuré en fait. Et euh, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, par contre, j'ai fait avec du papier aquarellable. Euh, non, même pas, non. C'est le, justement, non, c'est le derrière d'une de, un, feuille de papier de cette fameuse collection, qui n'est pas recto verso. Voilà, je dis des bêtises. Donc là, j'ai juste mis un tampon avec un un tamponnage en, avec de la poudre embossée dorée. Hop, voilà, vous voyez ma tête, du coup, j'oublie de mettre un post-it. Hop, donc voilà. Ensuite, là, pareil, un autre petit, euh, un petit peu plus petit. Donc ça, c'est du papier aquarellable. Donc là, c'est un petit délire entre copines. Hein. Voilà. Hop. Là, toujours de papier aquarellable. Et là, on passe en fait euh, sur le papier, en fait, euh, enfin, papier avec la, la carte du monde. Donc euh, ce qui est pas mal justement, c'est quand on a un beau papier en dessous, même si on a un petit euh, un truc un peu plus petit, ça fait joli en fait justement de revoir le, le papier en dessous. Ah, toujours les petits envollissements de sélection. <rire> Là, euh, bon je savais pas quoi mettre euh, spécialement, donc j'ai mis des tampons, des dates en fait, parce qu'on était parti du 2 au 10 septembre, donc j'ai mis des tampons comme ça un peu partout avec les dates, avec un autre date 1, un, un, un, un, euh, un tampon date hein, tout simplement avec une petite anecdote. Euh, ensuite, on est parti là. Euh, bon, là, j'avais un petit manque d'inspiration. En <rire> tant que Lily, je ne sais pas trop quoi faire. Donc là, j'avais gardé en fait une... J'avais fait une photo avec le numéro de notre chambre, donc je l'ai mise dessus. Et avec une petite valise de chez Action que j'ai colorée en noir. Là, alors, c'est Aperotime, donc le Morito. Euh, voilà, c'est nos têtes, machin. Euh, là pareil, un petit embellissement de chez Action, un petit, un petit verre à cocktail en fait, et puis euh, Et puis voilà, j'ai colorié un petit peu des couleurs sympas de, de cocktail. Hop, là, il y a un petit. Donc là, il y a encore un petit volet. Je sais plus si ça. Bon, il y a ma tête. Je sais plus si ça il y avait dans, dans le tuto de Karine ou je si c'est moi qui l'avais fait, je sais plus. Ça en tout cas c'est moi qui l'avais fait parce que. Euh, c'est une photo, vous voyez, écrit confidentielle. En fait, c'est des photos un peu compromettantes. On avait bien bu et on avait fait, on avait joué un petit peu trop avec l'appareil photo. On avait fait des photos pas très pas très belles. <rire> Donc du coup, je l'ai mise dedans. Euh, et je vais vous montrer. Hein. Hop. Voilà. Une petite photo pas très belle. C'est Jessica qui était tombée. <rire> Rien de bien de bien grave, mais c'est pas... En enfin, bref, c'est un petit délire en tout cas. Hop. Donc ensuite, on va derrière. Donc là... Euh, un petit tag avec la photo du, du village en fait en Sicile euh, par contre alors ce que j'avais fait aussi je vous dire on sait jamais si ça pourrait vous servir en fait euh, j'avais eu je sais pas si je ai encore en fait il euh, y a Karine, enfin ma copine euh, qui m'avait euh, qui m'avait acheté en fait des embellissements chez Jiffy des embellissements comme ça qui sont très très grands ils sont super beaux, mais ils sont très très grands, donc pour mettre dans, les dans le mini-album, c'est un peu compliqué. Et par contre, en fait, avec, il y avait euh, l'espèce de, de petite carte derrière, euh, euh, avec le rappel, mais en tout petit, de tout ce qu'il y avait dans ces paquets. Et ce que j'ai fait, moi, parce que ça m'embêtait de les jeter, j'ai récupéré tous ces petits trucs et je les ai découpés en tout petit. Enfin, voilà. Donc du coup, ça, normalement, je suis censée l'avoir en très très grand. Bah, à peu près de la taille de la trappe rêve que je vous ai montré à l'instant et en fait je l'ai coupé du coup j'ai pu bien le, le mettre dedans en fait je ne je jette pas moi les, les trucs comme ça les emballages sur les emballages en fait du coup bah voilà ça fait pas moche là c'est pareil j'en ai remis un que j'avais capté quelque part et bah du coup ça, ça porte bien là pareil je l'avais découpé bah, c'est tout petit mais dans un mini album ça fait pas tâche ça, ça demande un petit truc et puis voilà quoi Hop, voilà, c'était la piscine, on est reparti, euh, toujours avec les... voilà, regarde encore un exemple d'embellissement, de, de, j'ai juste mis un petit triangle en fait, et puis j'ai collé euh, un découpage de, de l'emballage d'embellissement en fait, de chez J.J. De chez Hop, voilà, là j'ai fait quoi J'ai mis des petites tongs, j'ai colorié aussi, donc là c'est pareil, c'est encore une fois un petit volet. Euh, là, par contre, oui, sur du papier aquarellable. Donc là, je n'ai pas fait grand chose, juste mis une carte, en fait. Alors, par contre, à ah, août c'est là que je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous dire pourquoi c'est embêtant et que je ai pas pensé. En fait, là, j'ai voulu euh, reproduire une espèce de plage, euh, puisqu'on était à la plage. Et de ce fait-là, en fait, la plage est tout en longueur, mais vous allez la retrouver après. Bon, voilà, c'est tout. J'aurais peut-être dû la mettre carrément au milieu, celle-ci, mais bon, ce pas, pas très grave. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça a une importance un peu bizarre en fait dans le, la, la façon de mettre vos photos parce que du coup là vous voyez vous vous retrouvez à la plage, vous, vous retrouvez à une soirée et après vous allez vous retrouver à la plage. Donc du coup c'est un peu j'ai peut-être pas assez réfléchi dans l'ordre de mes photos au fait au final. Mais bon c'est un peu compliqué parce que là forcément si j'ai dessiné une plage qu'elle se retrouve euh, trois pages derrière euh, voilà. Mais bon je vous le dis comme ça vous le savez pour plus tard. Donc vous voyez là c'est encore un petit mot en fait que j'ai récupéré du papier dont je vous avais parlé tout à l'heure, de celui-ci en fait. Donc j'ai récupéré le mot et je l'ai mis là. Donc c'est bien hein, quand il y a des petites chutes de papier, c'est cool. voilà euh, bon, c'est moi, euh, ensuite là c'est toujours moi. Donc là bon, j'ai mis tous des petits tamponnages, des petits mots... Euh... Euh, ouais plus des tamponnages parce que bon la page était un peu vide en fait c'est juste une page avec des traits donc voilà il fallait bien agrémenter quelque part ça euh, donc ça re encore une fois un petit euh, un volet un peu plus petit euh, et donc là du coup c'est euh, j'ai rajouté juste des des embellissements en fait euh, ça c'est de chez Emma des trucs de, de cadeaux je crois euh, donc voilà, euh, là c'est un embellissement de chez Sagapo Scrap, c'est pas du chez Action, <rire> euh, et là voilà, donc là c'est pareil j'ai rajouté un tamponnage sur le même papier que tout à l'heure, vous voyez là c'est la fameuse corde du milieu, ensuite là qu'est-ce que j'ai fait et je me souviens plus, voilà c'est une carte, un embellissement de je ne sais plus de quelle collection, pareil truc de chez Action ça c'est des petits, je sais pas j'ai ça une fois chez Noz en fait, hein. je sais plus la marque et en fait j'ai mis dedans des des, des, des, des, oh, des alphabets en fait, j'ai du bol bah, c'est pas un grand mot que je voulais mettre dedans Hop, bon là c'était un petit peu de tout. Donc j'ai. Il y a déjà des... Les tâches de café sont déjà en fait sur le papier. Donc c'est bien. Euh, après. Il y a beaucoup. Vous avez vu, j'ai mis beaucoup les mots de chaque. Euh, c'est bon. Hop. Ça c'est encore. Euh... Encore des. Bon là il n'y a, a pas énormément de choses. En... Après, quand les photos elles prennent beaucoup de place, euh, voilà et ensuite bah ça c'est la fameuse plage en fait de tout à l'heure où j'ai refait en fait en aquarelle hein, donc euh, donc voilà j'ai marqué dream avec un petit tampon d'avion un petit truc là j'avais pas encore à l'époque j'avais pas le tampon comme ça donc je l'ai fait à la main et une espèce de petite falaise et voilà et ça pareil le petit mot de tout à l'heure du papier que j'ai récupéré Là, c'était à la piscine, donc je fais juste des, des gouttes, en fait. Hein. C'est un tampon, c'est pas des vraies gouttes, c'est un tampon euh, tâche. <rire> voilà, et ensuite, voilà, bah pareil, c'était euh, l'heure de la, la, danse, euh, la danse du Club Med. Donc, euh, c'était à Crazy Dance. D'où la petite horloge, parce que c'était à l'heure, euh, à 7h, il fallait qu'on soit là en train de faire la danse du Club Med. Et voilà, donc ça c'est la fin. Il euh, n'y a plus rien après. Hop Et puis bah, voilà, toujours le même papier de la même collection. Donc voilà pour l'album. C'était un petit tour vite fait. Comme ça, vous pouvez voir si ça peut vous donner des idées. Si ça peut vous donner envie d'acheter euh, les tutos de Karine Cazenave, euh, pourquoi pas. Euh, J'ai envie de vous dire euh, je trouve que euh, c'est pas pour lui faire de la pub parce que j'y gagne rien de toute façon, mais je trouve qu'elle fait des tutos vraiment complets. Euh, très bien expliqué parce que moi personnellement j'ai un peu de mal à comprendre certaines choses et il faut que je les lise 50 000 fois et en fait ils sont super bien détaillés super bien expliqués il y a toujours toutes les photos qui vont avec euh, je trouve qu'elle fait un au niveau des tutos elle fait un, un travail monstre donc euh, n'hésitez pas à aller euh, à aller acheter ces tutos parce que franchement ils valent bien le coup bon après c'est vrai qu'au niveau des tarifs quand vous prenez le matériel qui va avec ça peut revenir cher après j'ai pas d'idée de prix je ne sais pas euh, à combien coûte un... Comment un, un, un, oh, Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je ne sais pas combien ça coûte réellement d'acheter un, un kit en fait pour faire un album. Donc je ne peux pas vous dire si c'est cher ou si c'est pas cher. Euh, mais euh, d'ailleurs, il me, me semble que les tutos, juste les tutos, je crois que ça ne devait être même pas 10 euros. Et je les ai eus à moins 50%. Donc, euh, donc j'en ai pris deux du coup. Euh, donc voilà pour ce, pour ce petit album. Donc, euh, bah, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si euh, ou à me poser des questions. Si vous avez des questions par rapport à la reliure ou quelque chose, pas de souci. Je vous répondrai sans souci. Et euh, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye